couronné la tête de série numéro 1. Lionel, on peut dire Mabrouk. Vous pouvez le dire, mais Mabrouk. Mabrouk à Hans, exactement. Mabrouk à à la Tunisie. Superbe semaine qu'elle aurait voulu sans doute conclure à la régulière, si, si on peut dire ainsi. Mais elle a fait suffisamment pour montrer qu'elle était au-dessus dans ce match. Et elle va logiquement... Allez chercher le deuxième titre sur air de sa carrière, le, le troisième au total. Deuxième tournoi remporté cette année et après un superbe tournoi de Madrid. Tu vas compter jusqu'à trois, vous allez lever le trophée. one. <rire> Je crois que euh, tout le monde se prépare pour la Coupe du Monde. <rire> c'est elle qui a déclenché euh, le tir de Confetti. Euh, ouais, un rouge et blanc pour la Tunisie, c'est beau. C'est très très beau. Ça aurait marché pour la Suisse aussi si ça avait été Belinda mmh. Belchic, mais euh, en, en l'occurrence, c'est euh, pas... bon, ce La première chose qui me vient en tête, c'est la Tunisie. You start, <rire> you get some money, This is the winner's check. And you it for a great win. Voilà le chèque. Et la consécration une fois de plus pour Hans Jabber qui passera numéro 3 mondial hein, au classement de lundi. Je vais commencer en anglais et je vais sûrement terminer en anglais d'ailleurs. Belinda c'est certainement pas la façon dont on voulait terminer, mais tu es une superbe combattante Je m'attendais moi aussi à 3 sets c'est toujours difficile de jouer contre toi Tu es une superbe amie, une très très bonne athlète Je félicite tout le monde dans ton équipe On sent que... J'ai l'impression que c'est comme des sœurs. Hein. It's done. The moment is past. <rire> Je vais aussi euh, féliciter et remercier mon équipe qui est venue me supporter, Thank you. mon manager, mon. Marie, and, um, physio, mon mari, Physio, mon entraîneur. Um, are and thank you for Et encore thank bravo you. à cette foule, hein, les Tunisiens, vous êtes fabuleux. C'est fou hein, quand Mais même. C'est vrai qu'ils le, le sont. déchaînent les foules. Euh... Hein. Barbara, uh, the sponsor, bad one. Uh, everyone that made this tournament happen. Thank you, Mariana, for uh, all the great scheduling. You know, it's good that he didn't um, put me playing in uh, under the great heat, but uh, it's a